Alors, voici la réponse. complète les phrases avec le sujet qui convient. On a ici des pronoms personnels sujet. Je, tu, il et elle. Alors, on dit je t'accompagne à l'école. Je t'accompagne à l'école. Alors, ici, on dit tu invites ton ami pour ton anniversaire. Tu invites ton ami pour ton anniversaire. Tu joues avec ton ami. Elle prête sa poupée. Alors, je t'accompagne à l'école. On peut dire aussi, il t'accompagne à l'école. Je t'accompagne à l'école ou il t'accompagne à l'école. C'est la même chose. Alors, au niveau de sens, on dit je t'accompagne à mon comme c'est moi qui t'accompagne à l'école. Et pour lui, on dit il t'accompagne à l'école. Ça veut dire ton père, je crois. Alors, on peut dire ici je ou il. C'est la même chose. Puisqu'ils ont même terminaison, à la fin. Tu invites ton ami pour ton anniversaire. Alors, il vaut mieux de mettre tu. Tu joues avec ton ami, il vaut mieux de mettre tu. Pourquoi Parce qu'on a ici la terminaison en S, tu vois. Elle prête sa poupée. Elle, il vaut mieux. Complète avec des terminaisons qui conviennent au présent. Je saute avec eux. Bien sûr. Elle chante avec eux. Tu nettoies avec eux. Il jette avec eux. Je répare avec eux. On joue avec eux. Alors je saute la barrière. Elle chante beaucoup trop fort. Il nettoie la table. Ils jette les vieux journaux. Je répare ma bicyclette. On joue à la poupée.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 Tu portes ta récolte à la cuisine. N'oublie pas que ça veut dire il, troisième personne du singulier. Il porte sa récolte, c'est un adjectif possessif, c'est un déterminant possessif. On peut remplacer par ça, par ta. Tu portes ta récolte, tu portes ta récolte, c'est comme ça, ta récolte, tu vois, ta récolte, tu prépares ensuite le repas. Tu marches dans le jardin. Tu marches dans le jardin. Tu ramasses des légumes. Tu arraches quelques mauvaises herbes. Tu portes ta récolte à la cuisine. Tu prépares ensuite le repas. Alors maintenant quatre. Euh, dans cette liste de verbes, souligne les verbes conjugués au, au présent. Euh, on a la liste de verbes comme il tombe, tu travaillais, je porte, il apportera. Et il dessine, et tu ramasses, je renverse, il allume, j'achète, il chasse. Alors ici, on dit il tombe, c'est au présent, comme l'exemple de je porte, comme l'exemple tu ramasses, comme l'exemple de je renverse, comme l'exemple de j'achète, ou il chasse. Ce sont des verbes au présent. Il tombe, c'est le verbe tomber. Il porte, je porte, c'est le verbe porter. Tu ramasses, c'est le verbe ramasser. Je renverse, c'est le verbe renverser. J'achète, c'est le verbe acheter. Il chasse, c'est le verbe chasser. Recopier les phrases en écrivant le verbe entre parenthèses au présent. C'est donc la dernière activité pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Alors, recopie les phrases en écrivant le verbe entre parenthèses au en présent. D'abord, la lecture des phrases. Je prêtais ma voiture à mon ami. On dit, je prête ma voiture à mon ami. Tu aimais partir en vacances avec lui. On dit, tu aimes partir en vacances avec lui. Il lui portait des légumes frais tous les jours. On dit, il lui porte des légumes. Il l'aidait à ranger sa chambre. On dit, elle l'aide à ranger sa chambre. Je prête ma voiture à mon ami. Tu aimes partir en vacances avec lui. Et lui porte des légumes frais tous les jours. Elle l'aide à ranger sa chambre. Alors, je viens de finir ma vidéo. Euh, J'espère que cette vidéo euh, était vraiment intéressante par la plupart des élèves de CO1. Euh, vous venez de comprendre comment on conjugue le, les verbes en est, c'est-à-dire les verbes en premier groupe au présent avec je, avec tu, avec il, avec elle. Ça veut dire avec les pronoms personnels sujets normalement au singulier. Alors, deuxième vidéo sera donc euh, deuxième partie du verbe euh, du comment conjuguer le verbe les verbes en est. Euh, au présent deuxième partie à très bientôt